Alors aujourd'hui, le gâteau au yaourt à ma façon. Ingrédients 250 g de mascarpone, 2 yaourts au choix, euh, normal ou chèvre. Moi, j'ai pris chèvre au citron. Prendre un pot vide pour doser 2 pots de sucre, 3 pots de farine, une demi-cuillère à café de levure. Moi, je prends du de bicarbonate, de, de bicarbonate cuisine et gastronomie. 6 œufs, un, peu, un pot d'huile végétale au choix, 300 g de pépites de chocolat au choix. Des petites caissettes de cuisson au choix. Préparation. Dans un grand saladier, posez le mascarpone avec les œufs bien mélangés. Puis rajoutez le yaourt et le sucre bien mélangés. Puis la farine avec la levure mélangée encore. Pour finir, ajoutez des pépites de chocolat. Préchauffez votre four à 180. Pendant ce temps, mettre la pâte dans les caissettes. Si vous avez des petits moules en silicone, je vous conseille de mettre les caissettes dedans afin qu'elles ne se déforment pas avec le poids de la pâte. Les remplir aux deux tiers et mettre au four entre 10 et 15 minutes. Les petits gâteaux sont cuits quand ils ont une belle couleur dorée sur le dessus. Pour information, n'oubliez pas de graisser un peu les caissettes avant de mettre la pâte afin que le papier ne reste pas après le gâteau au moment de la dégustation. Faites appel à votre imagination. Bon appétit